Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous lire et commenter un, un article euh, de citation sur le nouvel ordre mondial euh, pour vous démontrer que il s'agit bien d'une conspiration euh, et on verra dans un deuxième temps les procédés euh, du nouvel ordre mondial. Alors donc c'est une conspiration en vue d'un gouvernement unique euh, donc je, je, vais lire, euh, je, vais, je vais lire les citations. La véritable menace pour notre République est le gouvernement invisible qui, comme une pieuvre géante, étend ses tentacules gluants, enfin, gluantes autour de nos villes, États et nations. Donc le gouvernement invisible, euh, autrement dit l'État profond, euh, on peut, on peut l'associer aux Illuminati. Euh, alors par exemple là on est sur un site, city.net, qui, qui est assez bien fait, enfin, surtout ce, sur cette page sur, le, sur les maîtres du monde, sur le gouvernement mondial, je vous mettrai le lien. Donc, euh, donc, les, les, donc là on a le, le schéma, un schéma pour, pour mieux voir un peu les, les différentes ramifications du nouvel ordre mondial, donc en fait c'est chapeauté par les Illuminati, alors je vais vous mettre le lien aussi, tout ce qui est en jaune on peut cliquer dessus pour voir plus de, de détails. Euh, donc le, le, les Illuminati, donc, euh, on, on voit qu'il y a un autre nœud, c'est le, le, club, le, le club de Bilderberg. Euh, aussi le CFR et la trilatérale. Donc là ce sont vraiment les, les trois nœuds gord, gordiens, si je veux dire, c'est le CFR, les Bilderberg et la Trilatérale. Euh, il y a aussi euh, des sociétés secrètes très très importantes, bon, c'est surtout aux états unis le Bohemian Club et le Skull and Bones. Donc vous, vous pouvez cliquer hein, pour avoir plus de, de détails. Euh, voilà, tout ça est tout à fait sourcé, tout à fait officiel. Il y a bien évidemment des, des, des sociétés secrètes euh, liées euh, au satanisme. Euh, voilà, je vous laisse euh, voir... Skull and Bones, l'élite de l'Empire, euh, effectivement, George W. Bush, et là on voit John Kerry, euh, qui faisait partie de, de, de cette secte satanique, qui a beaucoup d'influence euh, aux états unis donc dans le monde. Euh, donc, euh, donc voilà, en fait, c'est vraiment les Illuminati, entre autres, euh, qui chapeautent euh, les autres maçonneries. Et les maçonneries sont euh, les instruments de Satan pour, euh, pour cet agenda du nouvel arbre mondial, donc créer euh, une dictature mondiale, en fait, un gouvernement unique. Alors, deuxième citation Depuis l'époque des Spartacus, Wessop, Karl Marx, Trotsky, Bellacun, Rosa Luxembourg et Emma Goldman, cette conspiration mondiale a connu une croissance constante. Cette conspiration a joué un rôle décisif et identifiable dans la Révolution française. Elle a été le berceau de tous les mouvements subversifs pendant le 19e siècle et finalement ce groupe de personnalités extraordinaires du monde secret des grandes villes d'Europe et d'Amérique ont saisi le peuple russe par les cheveux et sont maintenant devenus les maîtres incontestables de cet énorme empire. Donc là c'est Winston Churchill qui le dit. Euh, Winston Churchill dont il paraît que c'est un haut franc-maçon c'est un haut franc-maçon du 33 e degré, donc il faut, oui, c'est là aussi, c'est sourcé, euh, les, les, les, les, la franc-maçonnerie est, est derrière la révolution française et la révolution russe, entre autres, ça fait partie de leur philosophie, euh, hors de chaos, créer, créer le chaos pour, pour amener leur nouvel ordre mondial. « Nous aurons un gouvernement mondial que nous le voulions ou non. La seule question est de savoir si le gouvernement mondial sera instauré par l'adhésion ou par la conquête. » Donc là, on a une citation de, de Paul euh, Warburg, euh, membre du CFR. Donc euh, on, a, on a parlé un peu du, du CFR. Euh, euh, donc euh, effectivement, euh, encore une autre citation explicite. « La direction du bureau du président a été utilisée pour fomenter un complot, pour anéantir la liberté des Américains. Et avant que je quitte le bureau, je dois informer les citoyens de ces conditions. » Donc là, c'est une citation de JFK, dix euh, jours seulement avant son assassinat. Donc, euh, donc JFK, entre parenthèses, c'est le, le seul président catholique des, des USA. Euh, donc il n'était pas franc-maçon parce que la plupart des des présidents euh, américains sont étaient des hauts gradés franc-maçons euh, alors je, je pense que Trump n'est pas franc-maçon mais ça vaut pratiquement pour tous les présidents euh, des états unis et donc JFK a été assassiné euh, vraisemblablement par la CIA parce que il, euh, il, euh, il, il, il, fe, il faisait barrage à l'agenda du de, bah de, de, de, de l'état profond en fait, et je, et je pense que Trump a beaucoup de problèmes euh, et donc il doit faire des compromissions, c'est pour ça qu'il doit faire machine arrière, il doit composer, euh, bref, il ne peut pas vraiment tenir son, ses promesses de, de campagne. Il euh, y a des revirements euh, avec la Syrie, tout ça, enfin, euh, il doit composer avec cet état profond. Ça, voilà, ça explique aussi pourquoi Trump est quand même bien handicapé. Euh... Le but des Rockefellers et de leurs alliés est de créer un gouvernement mondial unique combinant le supercapitalisme et le communisme sous la même bannière et sous leur contrôle. Est-ce que j'entends par là une conspiration Oui, en effet, je suis convaincu qu'il y a un tel complot d'envergure internationale en planification depuis plusieurs générations et de nature incroyablement maléfique. Donc là, ça, la citation parle d'elle-même. Euh, donc il y a Rockefeller, effectivement, mais aussi euh, les Rothschild, Soros, euh, Gates, euh, qui sont les principaux euh, alliés euh, en question. Kissinger aussi, enfin, euh, maléfique euh, effectivement, parce que euh, en fait, c'est les francs-maçons qui sont derrière euh, ce, cet agenda mortifère du Nouvel Ordre Mondial, les francs-maçons euh, qui, qui sont euh, est la, la franc qui est une secte euh, d'essence luciférienne, ça il faut bien en prendre conscience. Euh, nous avons devant nous l'opportunité de forger pour nous-mêmes et pour les générations futures un nouvel ordre mondial, un monde où les règles de la loi, pas les règles de la jungle, gouvernent la conduite des nations. Quand nous serons victorieux et nous le serons, nous aurons une vraie chance pour ce nouvel ordre mondial, un ordre dans lequel des Nations unies crédibles pourraient utiliser leur rôle de maintien de la paix pour réaliser la promesse et la vision des fondateurs des Nations unies. Donc là on a le président euh, Georges. Euh, Walker Bush, donc c'est le père, le père de George W. Bush. Donc c'est la première fois qu'on, donc c'est un discours euh, télévisé et c'est pour la première fois qu'on a utilisé l'expression euh, nouvel ordre mondial. Donc c'était new... enfin, en anglais ça donne New World Order. Donc c'était en 91. Donc euh, voilà, il parle des Nations Unies. Effectivement, le... les, les Nations Unies sont, sont un bras armé de du nouvel ordre mondial, euh, voilà, vous pouvez aussi le voir, euh, euh, l'ONU, euh, entre autres. Aujourd'hui, l'Amérique serait outrée si les troupes des Nations Unies entraient dans Los Angeles pour restaurer l'ordre. Demain, elle en sera reconnaissante. Ceci est particulièrement vrai s'il leur était dit qu'un danger extérieur qu'il soit réel ou promulgué menace leur existence. C'est alors que les peuples du monde demanderont à être délivrés de ce mal. L'unique chose que tous les hommes craignent est l'inconnu. Confrontés à ce scénario, les droits individuels seront volontairement abandonnés au profit de la garantie de leur bien-être assurée par le gouvernement mondial. Donc là on a une citation de, de Kissinger. Alors ça me fait penser à la devise maçonnique Ordo Ab c'est-à-dire créer le désordre pour instaurer le nouvel ordre. C'est par exemple euh, des, des opérations sous faux drapeau comme le 11 septembre, le 11 septembre qui a servi à légitimer non seulement euh, le patrioptycte, c'est-à-dire des, des, des réglementations ultra-sécuritaires et liberticides, et aussi à mener à des guerres, euh, des guerres euh, donc en Afghanistan, en Irak.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 « Je suis coupable et fier de l'être ». Donc là, on a une citation de David Rockefeller dans ses mémoires. Euh, donc euh, c'est signé, hein. ils avouent eux-mêmes, donc euh, ils, ne, ils, ne se, ils ne se cachent même pas. Et ils ont même un mépris profond pour la piétaille. Euh, donc là, je voulais insister sur le terme internationaliste, parce que les partisans du nouvel ordre mondial sont des mondialistes, et milite pour un monde sans frontières, sans repères et sans racines. Donc maintenant on va passer euh, au procédé du, du nouvel ordre mondial pour atteindre son but. Euh, donc euh, en politique rien n'arrive par accident. Si quelque chose se produit vous pouvez parier que ça a été planifié de cette façon. Effectivement la, planif euh, la planification... Euh, est fondamentale dans toute entreprise, euh, donc l'agenda du nouvel ordre mondial est planifié par Satan en personne, euh, donc encore une fois l'agenda c'est un monde unifié, un seul leader, donc ce serait l'antéchrist, on, on, on y est bientôt, hein. euh, une monnaie unique euh, avec cette fameuse puce RFID qui centralisera donc, euh, qui, qui sera un moyen de paiement, entre autres, euh, une religion unique. Et donc, comme je le disais, ce sont les francs-maçons, les, les, les, les maçons, les ouvriers de, de, de cette entreprise, euh, à la gloire de, du grand architecte, euh, qui n'est autre que Satan. Euh, donc, ils veulent détruire effectivement les peuples et leur culture, euh, les religions, notamment, surtout la catholique. Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est de la bonne crise majeure et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. Donc là aussi, c'est ce fameux ordre chaos qui est une devise euh, franc -maçon, euh, je crois, du 33e degré. Donc c'est action, réaction, solution. On crée un problème qui engendre le chaos et, et, et on, on, on prend prétexte de ce chaos pour créer le nouvel ordre. Donc par exemple, ça a été le cas, euh, après la, la boucherie de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu apparaître comme des champignons l'ONU, le, le, le FMI, la Banque mondiale. Euh, donc, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Euh, donc, euh, excusez-moi. Donc voilà, euh, l'ONU, la Banque mondiale, le FMI. L'opinion publique est la clé. Avec l'opinion publique, rien ne peut faillir. Sans lui, rien ne peut réussir. Celui qui manipule les opinions est plus important que celui qui applique les lois. Euh, donc là, on a l'importance des, des médias, euh, euh, effectivement, qui sont tenus grâce à l'argent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, les médias sont tenus par quelques millionnaires, milliardaires. Euh, Là, je vous renvoie à cette, à cette carte. Euh, bon, là, là vous, vous voyez pas grand-chose, mais je vous mettrai le lien. Vous voyez que euh, tous, les, tous, les, tous les médias sont tenus par, euh, par je ne sais pas, une, une, une trentaine d'entités. De, euh, il faut aussi, euh, alors l'opinion publique, on peut aussi la formater euh, par, euh, par euh, l'éducation nationale qui est déterminant pour formater la pensée d'un peuple. Alors là, aussi, là, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Euh... Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time Magazine et autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'explosion l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. Donc là aussi, on a une citation de, de Rockefeller qui est, qui est assez connue d'ailleurs. Euh, ça rejoint ce que j'ai dit précédemment. Sur les médias. Lorsqu'un gouverne... Lorsqu gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Leur unique objectif est le gain. Donc c'est Napoléon Bonaparte, euh, donc Napoléon qui devait s'y connaître vu qu'il a créé la Banque de France euh, en 1800 la banque de France qui n'était pas française, hein, qui appartenait à, je crois, à 200 familles. Euh, donc le, le nerf de la guerre, c'est vraiment l'argent. Hein. L'argent attire le pouvoir, l'argent attire la notoriété. L'argent, c'est vraiment le, le, le point, le, le, le, la base, vraiment. Euh, et il faut savoir que toutes les, pratiquement toutes les banques centrales, sont tenus par les Rothschild. Donc là, je vous, je vous mets une petite image, hein, je, vous laisse, euh, je vous laisse savourer. Euh, J'espère qu'il n'y euh, a pas de problème de, de visualisation, sinon je mettrai le, le lien. Il est une chance que les, que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Donc, là, effectivement, il faut savoir que le système bancaire actuel, c'est du faux maniage. Euh, je pense au quantitative easing. En gros, c'est la planche à billets. Donc, euh, donc, je vous laisse. Enfin, je pense que tout le monde connaît la planche à billets son principe. Hein. Euh, ou alors, c'est soit du faux maniage, soit de l'enrichissement sans cause. Parce qu'il faut savoir qu'on crée de la monnaie à partir de rien c'est-à-dire euh, c'est la création monétaire est, est un simple, euh, une simple écriture comptable liée à l'emprunt. Euh, donc là, peut-être que j'expliquerai je, ça un peu mieux dans une autre vidéo. Le Continent Foreign Relations, donc c'est le CFR, et la branche américaine d'une société qui croit que les limites nationales devaient être abolies et un règlement mondial unique établi. Le but du CFR est la dilution de la souveraineté américaine et de l'indépendance nationale dans un tout puissant gouvernement mondial unique. Euh, donc, euh, donc on a déjà vu un peu le, que le CFR était un nœud central. Et que euh, donc euh, l'agenda du, du nouvel Mondiale, c'est plus de frontières pour créer des citoyens du monde. On dilue les souverainetés on, par, des, par la création de blocs supranationaux, des blocs supranationaux comme l'Union européenne, euh, qui est le plus abouti à l'heure actuelle. Mais il y a aussi euh, des projets euh, dans la même dynamique euh, pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Euh, le monde asiatique, l'Afrique la, aussi, ce sont d'abord des, des intégrations militaires, économiques, et puis ensuite politiques. Et on, voit, on, on peut voir dès lors comment va se construire le, le, la très prochaine dictature de l'Antéchrist, donc ce fameux gouvernement unique. On a déjà à peu près l'architecture. Pour mettre en place un gouvernement mondial, il est nécessaire de retirer des esprits leur individualisme, leur loyauté envers les traditions familiales, leur patriotisme national et leurs dogmes religieux. Donc là, on a cette volonté de déracinement de tout déterminisme sexuel, donc par la théorie du genre, religieux, par le laïcisme, patriotique, par l'Union européenne, par exemple, ou l'enseignement de l'histoire, etc. Donc on est donc vraiment dans une volonté de déracinement de créer un, un citoyen du monde. Euh, malléable, euh... voilà, je euh... je pense faire des vidéos là-dessus. Euh... Bon. Euh... Personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial à moins qu'il ne fasse le serment de vénérer Satan. Personne ne fera partie du nouvel âge sans recevoir une initiation de... de... euh l'initiation luciférienne donc c'est vraiment un projet de, de la franc-maçonnerie illuminati en tête c'est vraiment euh, du sens satanique et euh, une, une dernière citation pour la route l'individu est handicapé en se retrouvant face à face avec une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut croire qu'elle existe donc là ça me fait un peu penser au kemtrade effectivement hein. on a beau faire remarquer ces dépendages aérien à notre entourage, mais pourtant il croit toujours que c'est normal, que c'est naturel, et alors que ça fait clairement partie de la conspiration, et j'en je, parlerai dans une prochaine euh, vidéo. Euh, donc pour approfondir, je vous conseille ce livre, euh, Maçonnerie et secte secrète, le côté de l'histoire, euh, il y a 800 pages, ça coûte euh, assez cher, mais je peux vous dire que c'est vraiment... Euh, c'est mérité parce que c'est un livre qui, qui retrace toute l'histoire des, des sociétés secrètes depuis la Gnose euh, euh, antique, donc avant l'ère chrétienne, depuis la Gnose jusqu'à l'ONU, euh, voilà, et c'est vraiment passionnant. Voilà, que Dieu vous bénisse.